Bon, moi je suis maraîcher, en fait je fais du petit maraîchage donc je fais de la vente directe sur du marché de plein vent hein, et une amap du coup euh, je suis maraîcher depuis assez longtemps maintenant quoi quand même je n'ai pas toujours été en non-travail du sol, mais j'ai toujours été en bio, depuis tout le temps. Et toujours, dans mon cœur, j'ai pensé quand même... Enfin, j'étais toujours à la fois séduit par le travail du sol quand on est jeune, parce qu'on conduit le tracteur, et puis que ça effrite la terre et tout ça. Quoi. Donc on est un peu fier. Et puis de autre côté, quand la pluie arrive et tout, un peu déçu, parce qu'il n'y a une plus de conséquences derrière l'arrivée des mauvaises herbes, la structure qui se dégrade, enfin tout ce qu'on a vu avec Michel. Et du coup, j'ai toujours gardé dans ma tête d'essayer de, d'aller vers ce fameux non-travail enfin non du sol. Ce n'est pas vraiment vers ce travail biologique du sol. Je pense que le, le mot non-travail, ce n'est pas vraiment adéquat. Je pense qu'il y a deux voies, quoi, une voie mécanique et une voie biologique pour travailler le sol. Mais qu'effectivement, si on ne travaille pas un sol, ça ne pousse pas. Quoi, et qu'il faut travailler le sol. Quoi. Du coup, la voie biologique, c'est une voie qui est plus lente, plus longue et qui demande beaucoup plus de sensibilité que la voie mécanique. Il faut vraiment être attentif à son milieu. Il ne faut pas courir vers de la recette, hein. il faut aller vers, euh, vers de l'observation attentive, dans quoi. Sortir du domaine du dogme, pas vouloir avoir raison, il faut plutôt avoir une attitude humble, à accepter que en fait face au génie du vivant, bien, notre génie il est naissant quoi. et il faut le cultiver pour arriver à la hauteur de, de ce qui s'exprime autour de nous. Et ça, je pense qu'on a énormément d'outils pour approcher euh, ce génie. C'est euh, l'observation, la sensibilité, la rencontre avec les autres, la communication, l'échange, l'équilibre intérieur, être capable de garder une certaine équanimité pour ne pas être écrasé par le contexte économique qui nous pousse toujours à prendre des décisions agressives pour survivre dans une économie de marché de plus en plus compétitive. Donc euh, je mettrai l'accent sur ça aussi. Je pense que pour aller vers des voies en tous les cas, un maraîchage qui s'oriente vers des formes organiques, des formes vivantes. Il faut avoir autour de soi un tissu économique qui soit de la, du même ordre vivant-organique. C'est pour ça que la MAP, en tous les cas, pour moi, est un soutien économique qui me permet d'aller de la vente à ces pratiques culturelles, parce que j'ai un espace de créativité qui me permet d'innover constamment. J'ai une garantie de vente entre guillemets, indépendamment de la production, indépendamment de la qualité de catégorie qu'on peut avoir dans la grande surface, et puis j'ai pas une pression commerciale des mangeurs que l'on peut avoir quand on est sur des plateformes de vente, ou même des fois sur des marchés, quoi. Sur des marchés, donc, euh, on sent vraiment que dans ces pratiques culturales, c'est pas que de la technique, hein. c'est une véritable remise en question d'un héritage et qui passe aussi par le, le lien social, quoi pas que dans son champ. Donc la rencontre avec les autres, en l'occurrence avec vous aujourd'hui ou avec d'autres à d'autres moments, quoi, pour être toujours ouvert euh, au génie de l'autre. Et puis euh, un appareil économique dans lequel on a un soutien réel des mangeurs qui nous permet d'aller de l'avant. Donc le, le non-travail du sol, enfin, ou le travail biologique du sol, euh, a une incidence directe sur l'apparition la, des mauvaises herbes de ce qu'on appelle les mauvaises herbes donc et l'attitude que l'on adopte induit souvent l'apparition de spontanés. Donc suivant les choix qu'on fait, on a des formes de, de plantes qui arrivent, d'autres. Euh, pour ce qui est de, du travail biologique, le fait de plus travailler le sol en surface, pour nous les maraîchers, en enfin, fait ce que j'ai pu voir chez moi, on a une chute quasi immédiate de la pression des annuelles, Donc des kénopodes de la panique, de, de toutes ces plantes qui sont particulièrement merdantes quand on est maraîcher et surtout en bio où on n'a pas de chimie, où on a bobiné, désherbé, faire tout ce que l'on veut, quoi. Un coup d'irrigation, ça relève. Et à la fin de la saison, souvent en fait, on est submergé par l'annuel, qui, à mon sens, en fait, est une réponse saine. L'annuel. Nous, on le voit sous ce regard de la contrainte, mais en fait, c'est une réponse plutôt scène du milieu, c'est-à-dire que le milieu cherche à cicatriser une blessure qui a été occasionnée par le travail mécanique du sol. Du coup, l'annuel, par sa nature d'annuel en fait, a la qualité d'être abondante, donc de couvrir rapidement le sol, d'avoir des capacités germinatives relativement simples, donc elle n'a pas des dormances compliquées à éveiller, contrairement aux vivaces, et Ensuite, l'autre qualité qu'elle a, c'est qu'elle a des vitesses de croissance très très rapides. Elle couvre le sol à fond les manivelles et elle peut produire une quantité phénoménale de semences fertiles qui vont être là en attente pour éventuellement, si un jour, pour des raisons quelconques, soit naturelles, la conséquence d'un orage violent qui va qui va arracher le couvert végétal, une tempête, un tremblement de terre ou peu importe quoi, ou alors une, des activités qui sont devenues communes pour nous les humains, c'est-à-dire décorcher le, décorcher le sol constamment avec nos outils, puisque c'est notre héritage culturel, quoi. on a du mal à imaginer de faire autrement. Quoi. Mais l'annuel reste en stock dans le sol et ressort rapidement. Du coup, nous, quand on intervient constamment pour travailler le sol, en fait, on, on, fait, on, on, on met en route un processus naturel de cicatrisation, quoi. une espèce de croûte comme quand on se blesse la, la peau, et on a ces, ces, cette, cette croûte qui, qui, se, qui se développe et qui, qui permet aux cellules de, de, se, de, de, de se recomposer quoi. le problème qu'on a quand même, c'est qu'au niveau de l'idée ça peut paraître séduisant mais au niveau de la pratique c'est quand même vachement compliqué de se passer d'un travail mécanique parce que on n'a pas encore assez d'adresse pour rendre spontané le, le légume il faut vraiment avoir un appui euh, avoir un appui euh, un appui aux légumes constamment, le maraîcher doit être là pour l'assister. Du coup, euh, comment arriver à mettre en place une culture sans travailler le sol, même d'une manière superficielle, et sans être ennuyé par les mauvaises herbes, les dites mauvaises herbes Donc c'est un peu sur ça que je vais essayer de parler là maintenant. Quoi. Enfin, en tous les cas, la manière dont moi je fais, et, euh, et qui, qui, je l'espère, continuera à évoluer... Euh, cours de ma vie et plus tard après. Quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment naissant. Enfin, ça n'a ça rien d'accompli. Ça, ça me fait vivre en tout cas, j'en vis. Enfin, je, c'est ma seule activité, maraîcher. Quoi. Et, euh, et, et ma, ma compagne ne travaille pas, donc c'est notre seule source de revenus. Du coup, voilà, là, là on a un départ de... J'ai pris n'importe quand dans un cycle. là. Donc, on est à l'automne, et il euh, y avait un maïs haricot. Donc, euh, on a sur le sol... C'est les cannes de maïs et les de haricots qu'on voit beaucoup moins. Donc, euh, le... c'est celui-là. Okay. Et du coup, euh, je l'ai fait juste que le déposer sur le sol. Donc là, ce, ce maïs haricot, en fait, il était bâché avec de la, no... de la toile non tissée. Donc j'ai enlevé la toile non tissée et j'ai remis les, les reliquats de culture sur le sol. Du coup, il euh, y avait une terre à nu sous la bâche, et j'ai recouvert ça. Vas-y, euh, enclenche. Donc derrière, j'ai semé un engrais vert, un engrais vert d'hiver, qui est un mélange de... Donc c'est le fameux bio, un, un, un Biomax, quoi. Mais apparemment, euh, il n'y est plus. Il est déjà détruit. Il <rire> y, y a du vert de terre, ça vous fait vite, même les photos, quoi <rire> Ah, regarde, quoi. je dors plus sur le terrain j'ai peur d'être enterré et de finir en tas là, comme... <rire> et du coup voilà ouais. et, euh, donc là voilà, on voit quelques temps après l'engrais vert qui lève au milieu de, euh, du bordel et donc euh, c'est un côté plutôt sympa pour nous les vétérans du XXe siècle c'est que on peut faire l'agriculture dans le bordel ça n'a pas besoin d'être propre <rire> ça c'est intéressant <rire> Enfin, en tous les cas, ça le satisfait. Ouais. Et du coup, mon mélange, c'est euh, euh, un vieux blé, une touzelle, donc qui monte à, à peu près 1m80. À l'intérieur, il y a un trèfle incarnat, une vesse et une rôle. On a à peu près deux tiers en tiers, deux tiers légumineuses, un tiers céréales. Donc, euh, mettre l'accent sur le l'azote, puisque c'est quand même un élément qui est difficile à introduire dans le sol et la légumineuse c'est une véritable pompe à azote et c'est un élément majeur il va générer les protéines nécessaires à, la, à toute l'activité biologique du coup là l'engrais le, vert il pousse on doit être, je sais pas moi là il y a des feuilles encore aux arbres, il y en a un paquet celui-là il avait été semé aux alentours du 15 octobre, on doit être début novembre là, à mon avis début novembre du coup vas-y continue donc là, moi c'est ailleurs, mais c'est pour montrer en fait, là on est au printemps, et du coup euh, je fais 1m87, je me suis pas mis à genoux, et euh, le, le blé là il est, à, il est à 1m87 à peu près quoi. La touzelle, donc ça fait énormément de biomasse, je me souviens plus, j'avais fait des chiffres, je crois qu'on a 10-12 tonnes de matière sèche hectare en comptant les racines et la matière organique. J'ai été surpris des quantités de potasse, phosphore, euh, azote que ça dégage en fin de, de culture, en sortant du logiciel, en sachant que je suis sur un bouleben et et qu'aux analyses, en fait, j'ai très peu de potasse disponible dans le sol. C'est un, un point limitant. Et on voit effectivement que les, les engrais verts, ils ont tendance à aller ouvrir le sol et à extraire des éléments nutritifs qui, à l'analyse, ne sont a priori pas disponibles parce qu'ils sont trop pris dans la matière, et l'activité vivante de l'engrais vert le rend disponible pour les cultures suivantes. Du coup, une fois qu'il est au stade de floraison, euh, donc je choisis le stade de floraison pour avoir le maximum de quantité de biomasse. On se rend compte qu'à cette saison, en fait, en quelques semaines, on peut doubler ou tripler la quantité de biomasse. Donc, il ne faut pas être impatient, même si nous, maraîchers, on a tendance à se dire putain, il faut que je sème mes trucs. Et je ne peux pas attendre là parce que ça craint. Je ne vais pas avoir rien à voir à vendre au mois de juillet ou je ne sais trop quand. Quoi. Donc, on a toujours envie de mettre en place les cultures auto. En fait, euh, les blés et toutes ces plantes-là, on est dans la jeunesse de l'année, là on est au printemps. Il y a une force vive telle que la croissance du végétal est exponentielle. Et en l'espace de quelques semaines, on va doubler ou tripler la quantité de biomasse. Et c'est quand même un peu le but de l'engrais vert c'est de produire le plus possible de biomasse pour apporter du carbone, de l'azote, qui va favoriser l'activité biologique qui, être, qui, va, qui va être la véritable activité euh, travaillante du sol. Donc on ne peut pas trop faire le zapping à le détruire trop jeune. Donc ça c'est une des raisons. L'autre raison c'est qu'un engrais vert jeune va avoir tendance à déshumifier les sols. Il va faire l'inverse de ce qu'on espère. Donc sur des sols comme le mien qui sont des boules baines, même si j'ai fait de gros apports de BRF et de composés de déchets verts. Euh, ce sont quand même des sols qui, qui, qui manquent d'humus, parce qu'ils ont vécu l'agriculture pendant des, des siècles, précédemment. Quoi. Et du coup, un engrais vert jeune, le fait qu'il soit très pauvre en carbone, a tendance à favoriser la minéralisation des humus, parce qu'il apporte une matière fermentissible, et donc il a tendance à déshumifier les sols. Par contre, un engrais vert qui est à ce stade-là, il est beaucoup plus structuré, beaucoup plus ligneux, et du coup, lui, au contraire, il va augmenter le taux du meus, amener la stabilité. Mais en même temps, il va créer, ce que Michel expliquait, une espèce de, de, de fin au début qui va faire que la culture risque de ramer. Je ne le fais pas encore, mais je pense que peut-être mieux gérer des engrais localisés en début sur les cultures de choux ou autres qu'on va mettre derrière, va permettre de compenser cet effet, cet effet dépressif qui va être occasionné par le fait qu'on amène une matière qui tend vers l'humification même si ça va restituer plus tard quoi. donc il y, y a toute une réflexion sur une gestion différente de l'engrais avant d'arriver au fameux volant d'autofertilité, on est obligé de continuer à s'assister d'engrais organiques ou d'engrais minéraux pour compenser les, les manques d'éléments qui ne sont pas encore rendus disponibles par l'activité biologique du coup je le roule donc vas-y je le roule, euh, donc là c'est encore un une autre parcelle ou un engrais vert, quoi. donc il est juste couché. Donc pour le coucher on peut le faire avec un rouleau faca comme, euh, comme Michel, mais si on n'est pas équipé, on n'a pas besoin d'un rouleau faca euh, Moi j'ai eu fait avec euh, le pickbull, euh, un round baller euh, posé sur le pickbull et je recule, euh, je recule sur la parcelle, hein. je n'ai pas, pas 28 hectares, je n'ai pas beaucoup de place. On peut prendre le gyro-broyeur, le poser sur le sol et pas faire tourner la lame, il va se coucher. Du moment qu'on le couche, c'est tout ce qu'on lui demande d'être couché, parce que ce n'est pas, pas en le couchant que je veux le détruire. Je suis obligé de m'assister maintenant de la suivante. Je suis obligé de m'assister du plastique. Donc j'occulte la lumière avec une bâche plastique. Là on est, on est tard. Chez moi c'est beaucoup plus froid que chez vous, donc euh, je suis en bas fond humide à 400 mètres d'altitude, mal exposé. Et donc, on est quasiment fin là, chez moi, quoi. Et du coup, quand même, la, la lumière est vachement haute. Les journées peuvent être chaudes. Donc, la bâche d'ensilage, posée sur le sol, clipsée comme on peut pour éviter que le vent l'emporte. Donc, les endroits vachement venteux, ce n'est pas forcément la meilleure solution parce que les bâches s'envolent. Chez moi, il n'y a pas trop de vent, donc ça passe. Du coup, je pose la bâche. Au bout de 10 jours, je l'enlève. Donc, ça va être la suivante. Tac, et puis voilà, ça fait comme un coup de désherbant, quoi, en fait, à part qu'il n'y a pas les conséquences négatives du glyphosate. Il y a juste la bâche qu'il faudra amener à recycler. Et euh, j'ai ça. Donc euh, un paillis de, on va dire, 2 cm d'épaisseur, un sol qui reste très bien structuré, qui a une bonne résilience, c'est-à-dire que même s'il y a des pluies importantes, des orages du mois de mai, euh, la paille va amortir le splash des gouttes la structure est cohérente dessous, donc il y a une bonne pénétration de l'eau, donc on a très peu de chance d'avoir, euh, comme on a vu dans les images précédentes, le maïs où il faut ressemer derrière où tout est lavé, où la terre se barre vers le ruisseau, au contraire là, on a des phénomènes d'aggradation importants qui se font une... là c'est à peu près 10 jours à cette saison, 10 jours plus les jours sont longs plus la destruction est rapide. Si je l'avais mise au mois de, je sais pas moi, au mois de. Au mois de novembre, admettons, où les jours sont très courts, ça met très très longtemps à mourir. Parce que la plante est moins exigeante en lumière à cette saison-là. La température est moins importante dessous. Du coup, elle, elle meurt moins vite. Elle est un peu dans son cycle normal, peu de lumière, donc en fait, ça détruit, mais beaucoup plus longtemps. Par contre, au printemps, on a l'effet inverse. Une appétit. Euh, quasi ogresque de, de, de lumière, quoi, la plante à ce moment-là, pour qu'elle pousse. Et puis la température quand même qui monte et qui lui faut un coup, et ça crame un peu, ça crame un peu la plante au-dessus, ça peut. Ouais. Du coup, c'est très très rapide, quoi. Enfin, très rapide, 10 jours. 10 jours, c'est jouable hein, dans la gestion du temps. On n'a pas besoin d'avoir... Bon, je n'ai pas dit les surface que j'avais, j'ai 2500 m2 de serre. Là, je vais arriver à 8 carrés de plein champ et 6 mm de verger. Et du coup, euh, on n'a pas besoin d'avoir 6000 mm carrés de bâche. On peut facilement les déplacer, les bouger pour, euh, pour, pour, pour, pour, pour tuer quoi, en, en agençant son planning. Quoi. Vous voyez l'engrais vert, la hauteur qu'il fait quoi, là, et la quantité de masse qu'il fait. Donc suivante... Voilà. Après, l'autre pro... problème auquel on est confronté, c'est qu'on eh n'a pas d'outils pour travailler, on est comme des cons. Quoi. Parce que si on n'a pas travaillé le sol, quoi, eh bien, comment je fais moi, pour déposer mes graines, comment je fais pour planter Je me retrouve eh bien, voilà, revenu eh, 20 ans en arrière, tout faire à la main, à quatre pattes, pour planter, tout le reste. Donc ça va un temps, quoi, ça. Et ça. fait bon tant qu'on y croit. Quoi. À, un moment donné, à un moment donné, ça fait trop rire les voisins, il faut arrêter. Quoi. <rire>